Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Xavier et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette quatrième webconf, dernière de la série Le Management de projet 4D. Ceux qui ont assisté aux précédentes conférences me connaissent déjà. Je suis Yannick Tréorel, je suis un des directeurs de l'activité sur mesure de la Segos et un des porteurs de l'expertise Management Projet. Je suis Xavier Zantman, consultant chef de projet SEGOS, spécialisé en management de projet. Je suis certifié PMP, Prince2 et Scrum Master et dans mes missions SEGOS, je forme des chefs de projet et j'accompagne des entreprises dans la mise en place de bonnes pratiques de projet. Eh bien, comme Xavier, des consultants formateurs de la SEGOS vous accompagnez dans la transformation de vos organisations projet et dans la professionnalisation des acteurs projet en particulier lors de nos trois précédentes webconf, nous avons abordé les évolutions du métier de, de chef de projet, euh, les méthodes agiles de gestion de projet, l'organisation matricielle de, de projet. Aujourd'hui, nous allons éclairer une quatrième dimension, les certifications du management projet. Alors, pour cela, pendant ces 25 minutes, nous allons partager notre temps en cinq parties. Les certifications de quoi parle-t-on La montée en puissance des certifications projets. Pourquoi certifier les chefs de projet Quelles limites des certifications Et la mesure des impacts de ces certifications. Nous conclurons sur quelques recommandations pour vous aider à choisir les meilleures certifications. Alors, tout au long de ce Web Corner, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située sous la vidéo et nous y répondrons soit pendant le Web Corner, soit par mail à l'issue de celui-ci. Alors, comme premier point, certification au projet, de quoi parle-t-on euh, Qu'est-ce que c'est qu'une certification Alors, la certification, c'est un processus d'évaluation qui va aboutir à, à l'assurance, à la garantie qu'un chef de projet répond à certaines exigences les certifications projets attestent de la maîtrise de la compétence en attribuant un certificat professionnel. Euh, le plus souvent, la certification va être réalisée par une tierce partie extérieure, par un organisme spécialisé, selon différentes modalités. Par exemple, bah, un contrôle de connaissances, une mise en œuvre dans un projet, un mémoire, des assessments euh, ou des soutenances devant euh, un jury. Alors, vous Êtes-vous certifié Nous vous proposons un premier sondage euh, dans la population présente aujourd'hui. Euh, Êtes-vous certifié au management projet Alors, le constat… Alors on, alors, on constate parmi nos participants que 28% d'entre eux détiennent une certification mmh. au management de projet. Pour vous donner deux éléments d'éclairage euh, sur euh, ce sujet… Euh, le PMI a fait en 2011 une euh, estimation du nombre de chefs de projet dans le monde et cette estimation est de 16 millions de chefs de projet. Et par ailleurs, on comptabilise euh, les, autour de 2 millions de chefs de projet qui détiennent une certification en management de projet. Très bien. Alors. Des gens certifiés. Alors quand on parle de certification, on va distinguer des certifications internes et des certifications externes. Alors pour ce qui concerne les certifications externes, c'est des certifications qui vont être construites sur mesure, dont le contenu va être sur mesure, qui va être adapté au référentiel de l'entreprise, à la nature de ses projets, à l'enjeu de ses projets. Euh, ces certifications peuvent se faire avec une labellisation euh, purement entreprise, hein, c'est euh, telle entreprise qui va labelliser ses, ses chefs de projet ou avec une, une labellisation externe. Euh, nous accompagnons euh, régulièrement, nous, nos, nos clients dans leur certification avec l'obtention de certifications Ségos. Ces certifications peuvent également se faire par, par niveau, euh, on pourra distinguer différents niveaux, niveau de, de directeur de projet, niveau de, de chef de projet confirmé, niveau de chef de projet junior, avec des modalités d'accès qui peuvent être liées par exemple à la nature des, produits, des projets qui sont conduits, à l'expérience du chef de projet ou non, ou sous forme de dossier de candidature, d'entretien, de, de motivation. Ces différents modes d'entrée de, de, dans les certifications étant choisis par l'entreprise. Alors, certification interne, Xavier, mais aussi certification externe. Oui, tout à fait. Alors, on a souhaité illustrer au niveau des certifications externes les trois plus connues au niveau international, qui sont donc celles proposées par l'IPMA, qui existent en quatre niveaux, A, B, C, D. Celle proposée par friends 2 qui existe en deux niveaux, Foundation et Practitioner, et celle proposée par le PMI, la plus connue étant PMP, mais il y a également CAPM. Aux côtés de ces certifications internationales, on trouve aussi des certifications qui peuvent être délivrées par des universités ou des organismes de formation. Euh, sur ce point, je voudrais illustrer avec l'exemple d'une certification Cegos, le CP projet de Cegos, qui est un certificat professionnel délivré sur la base d'un référentiel qui a été approuvé par la fédération de la formation professionnelle. Donc certification interne, certification ex externe. Certaines entreprises favorisent plutôt un type plutôt que l'autre. Un sondage qui vous est deuxième sondage qui vous est proposé. Est-ce que votre entreprise favorise un type de de certification, interne ou externe, où aucune, euh, aucune préconisation n'est faite dans votre entreprise. Ben, on constate que globalement, 65% des répondants que vous êtes, 60, plus de 60% ont répondu qu'aucune préconisation n'est faite par leur entreprise en termes de, de certification. 60% pour, pour conclure. Alors... Euh, la montée ou non en puissance des certifications. Quel constat peut-on faire Alors on va s'appuyer sur une étude de tout d'abord que nous avons menée euh, en 2011 sur euh, les compétences des chefs de projet et sur les axes prioritaires en matière de gestion des ressources humaines pour les chefs de projet. Euh, en 2011, ce qui était privilégié comme axe c'était la professionnalisation de la fonction chef de projet. Le constat qu'on peut faire pour Uh, 2015, on avait posé la question, uh, dans les trois ans à venir, qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir développer comme axe prioritaire de gestion des RH pour les, uh, les chefs de projet Parmi les éléments qui étaient mis en avant, la certification des chefs de projet avait été positionnée comme quelque chose qui devait se développer hein, dans les années à venir. Xavier, qu'en est-il aujourd'hui et notamment sur les certifications internationales dont tu nous as parlé tout à l'heure Alors, je constate depuis quatre ans un intérêt croissant de mes clients pour toutes les certifications. Mmh. Regardons ensemble ce graphique. Il illustre très clairement l'explosion du nombre de chefs de projet certifiés dans le monde, euh, quelle que, quel que soit la certification. Euh, je voudrais vous illustrer avec deux exemples. IBM a une un objectif interne qui est de certifier l'ensemble de ces chefs de projet. Et aujourd'hui, chez IBM, il y a environ 14 000 chefs de projet certifiés qui sont certifiés PMP sur une population de 25 000 chefs de projet. Un deuxième exemple, chez un de mes clients qui est une grande entreprise de service, dans, au sein du département organisation, tous les chefs de projet sont certifiés en management de projet. Revenons à ce graphique, et concernant un éclairage concernant, un spécifique concernant Prince 2. Euh, Prince 2 est une certification de, de grande valeur et on constate, euh, on constate donc le, le nombre de certifiés Prince 2, le boom que cette certification a connu et qui est également sans doute lié à un moindre investissement pour son obtention et l'absence de critères d'éligibilité de, euh, et d'accessibilité. Enfin, j'ajouterais pour terminer qu'il y a, on peut aussi faire un, une analyse géographique de ces certifications. PMI a été développé aux États-Unis et connaît donc, est très, très développé évidemment sur le continent nord-américain, mais euh, se, se développe également fortement en Amérique du Sud et en Asie, notamment au Brésil, en Inde et en Chine. IPMA a été euh, créé en Suisse et s'est développé ensuite dans l'Europe du Nord, je pense à la Suède, et se développe beaucoup sur l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Et Prinsu, qui a été créé en Angleterre, se développe aujourd'hui dans toute l'Europe. Mmh. Ok. Alors, pour aller dans le sens de cette... Euh, euh, évolution vers les certifications, euh, on peut dire que tous les consultants SEGOS qui sont spécialisés en management euh, de projet, tous les salariés euh, consultants euh, spécialisés en management de projet disposent d'au moins une euh, certification euh, internationale en management de projet. Alors on peut se poser la question, euh, mais pourquoi certifier euh, les, les chefs euh, de projet Pourquoi un euh, tel engouement pour pour, pour ces certifications. Alors. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un effet quand même incitatif de la récente réforme de la formation professionnelle qui met l'accent sur l'investissement formation, en particulier pour montrer la valeur ajoutée qu'elle apporte dans la professionnalisation des salariés. Au-delà de cet effet réforme, quel bénéfice pour les entreprises, quels bénéfice pour les salariés de, cette, de ces certifications alors Xavier, pour les entreprises Alors pour les entreprises, bah, les entreprises vont chercher à améliorer la performance des projets et euh, cela en s'appuyant bah, sur un référentiel qui est éprouvé, des processus projets qui sont clairement définis. Également, il y a des, cela répond aussi à des besoins de partage, de culture commune de management de projet, euh, avec la mise en place de repères, de méthodes, d'outils, euh, d'outils, de modèles standards pour faciliter le travail des chefs de projet et la bonne communication entre eux. On peut rajouter aussi que de plus en plus de projets sont internationaux et que les, ce, ce partage, il y aura une facilité de travail entre des équipes de cultures différentes à partir d'une méthode de commune. Un troisième point, il y a la reconnaissance de l'expertise avec une volonté de renforcer la professionnalisation des chefs de projet également de valoriser le métier de chef de projet au sein de l'entreprise. Et enfin, en termes de crédibilité, c'est rassurant pour le client d'avoir un chef de projet qui soit certifié. C'est aussi, aussi quelque chose qui est un argument euh, commercial que nous mettons en avant euh, pour piloter des missions. Alors, valeur ajoutée pour l'entreprise, valeur ajoutée aussi pour le chef de projet. Cinq bénéfices. Le premier, c'est l'acquisition des best practices internationales. Hein, on va développer ses compétences euh, en, en améliorant son, euh, cette expertise des référentiels internationaux. Valider l'expertise et l'expérience acquise. Euh, en effet, il y a peu de diplômes de, de chef de projet. Euh, nous organisons un master spécialisé en partenariat avec l'école centrale et SUPELEC, qui est un master spécialisé. Mais il y a peu de formations initiales en management de, de projet. Donc, pour valider l'expertise, l'expérience acquise, les certifications sont un, un bon moyen. On améliore l'employabilité. Certaines entreprises euh, font... De, dans leur recrutement de chef de projet l'appropriation d'une certification comme un, un bénéfice ou un critère, de, une, voire une exigence pour certaines entreprises pour euh, le recrutement de leur chef de projet. On enrichit ces réseaux également, on participe à des communautés pour échanger, partager, s'enrichir des idées des autres, des communautés particulièrement actives sont celles du PMI, par exemple, euh, qui organise des rencontres régulières de, de ses membres. Nous y participons assez fréquemment puisque nous avons euh, un partenariat avec euh, le chapitre Île-de-France du PMI. Enfin, euh, c'est un moyen de gagner en crédibilité et en légitimité pour le chef de projet vis-à-vis -vis des acteurs de son projet, vis-à-vis -vis aussi de ses clients, vis-à-vis -vis également de ses commanditaires. Alors, mais vous, pour quelles raisons êtes vous êtes-vous êtes fait certifier ou pour quelles raisons vous feriez-vous certifier parmi les cinq que nous avons mis en avant, quelles sont celles que, euh, que vous mettriez en avant On voit que la validation de l'expertise est clairement le premier, euh, le premier élément, euh, et puis euh, gagner en crédibilité et en légitimité. Hein. 87 d'entre vous euh, ont exprimé que, euh, que ça valide l'expertise et l'expérience acquise, et 75 c'est un moyen de gagner en crédibilité et en légitimité. Xavier, euh, toi qui pilote de nombreux mmh. projets à la, la Cegos et qui était déjà expérimenté avant de passer euh, mmh. ces nombreuses certifications. Mmh. Quels ont été les principaux apports de ces certifications pour toi? Alors, le fait de passer les certifications management de projet m'a permis de confronter mes expériences projet euh, avec euh, donc, une, les meilleures pratiques des certifications et en tirer des enseignements utiles et aussi des réflexes. Dans, dans, dans mon travail. Ça m'a permis également de légitimer euh, mon rôle et de me voir confier des projets à plus fort euh, enjeu au sein de l'entreprise. Et puis enfin, je dirais que cela m'a donné encore plus d'assurance dans l'exercice de mon rôle de chef de projet. Donc, euh, tout bénéfice euh, de, euh, de se faire certifier. Alors, à côté des bénéfices... Euh, euh est-ce qu'il n'y a pas quelques limites euh, Les certifications ne font bien sûr euh, pas tout. Quelles en sont les principales limites Il y a des limites qu'on pourrait qualifier de génériques. Les, les certifications internationales, notamment, sont adossées à des référentiels. Certains euh, consultants, certains clients s'émeuvent de la lourdeur de ces référentiels, premier point. Deuxième point, bien sûr, euh, euh, la... Certification ou les certifications ne se substituent pas à l'expérience acquise sur le terrain par les chefs de projet. Et puis enfin... Euh, les certifications privilégient la connaissance des référentiels, la connaissance des règles, des process, des rôles et, euh, et insistent peu sur le développement des compétences, en particulier des compétences en communication et en leadership. On a vu qu que ces compétences étaient particulièrement fondamentales lors du premier Web Corner pour les chefs de projet. Donc des limites génériques, des limites aussi spécifiques à la nature des certifications. Pour les certifications euh, euh, internes, euh, elles favorisent moins l'ouverture, euh, elles favorisent moins l'enrichissement euh, par d'autres approches. Hein, on, on est centré sur des problématiques internes. Bien entendu, elles favorisent moins aussi, les certifications internes, l'employabilité que des certifications dites externes ou internationales. Alors, pour les applications externes, on peut dire qu'elles vont apporter au chef de projet des bonnes pratiques et des conseils, euh, mais néanmoins, elles ne sont pas toujours assez concrètes et opérationnelles dans la mise en œuvre de son pilotage projet, dans son quotidien projet. Euh, également, euh, ces certifications, elles sont généralistes, donc elles nécessiteront de la part du chef de projet une adaptation à son environnement, à son entreprise et à la nature des projets qu'il est amené à gérer. Ok. Euh, eh bien, je te remercie, Xavier. Alors, question euh, délicate. Est-ce que les certifications ont un impact oui. sur euh, la réussite des, euh, des projets? Alors, il est difficile d'apporter des preuves d'un impact des certifications sur la réussite des projets euh, parce qu'il y a de nombreux facteurs qui vont influencer les projets et ils ne sont pas tous entre les mains des chefs de projet. Néanmoins, IBM, qui a, comme on l'a vu précédemment, énormément de certifiés, a mené en interne une étude pour essayer de mesurer l'impact de, de, des certifications et la rentabilité de l'investissement qu'il faisait sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étude n'a pas permis de trancher totalement sur un impact direct certification réussite, mais néanmoins a mis en avant, a mis en avant deux éléments les chefs de projet certifiés ont développé des réflexes, et euh, une plus grande rigueur, plus grande discipline dans leur management de projet, également, également dans le suivi de la mesure de l'avancement de leur projet. Et puis, en, et puis également, ils ont une meilleure prise en compte des risques, des opportunités dans les projets et euh, des risques opportunités dans les projets. Également, ils ont développé une culture de l'anticipation. Donc, on peut dire au final qu'avec euh, des chefs de projet certifiés, on réduit les risques d'échec des projets. Ok. Euh, alors, pour euh, euh, approfondir ce lien entre euh, certification et réussite, je voudrais mettre en avant une étude que nous avons réalisée en 2014 euh, auprès de euh, 300 euh, chefs de projet environ sur euh, leur niveau de, de compétence mesuré de 0 à 0. Avant, on leur demandait de se positionner, de positionner sur 40 euh, compétences et d'identifier aussi le taux de réussite euh, des, euh, des pro, de leurs projets. Est-ce que leur projet avait réussi euh, totalement Est-ce que ça avait été une semi-réussite et, et euh, est-ce que ça avait été un échec Le constat qui est fait dans ce, dans ce graphique qui vous est présenté, c'est qu'il y a une forte coléra, col, euh, corrélation entre. Les compétences des chefs de projet et la réussite de leurs projets. Plus on est compétent, plus on réussit ses projets. Alors, comme les certifications, c'est l'acquisition de, de compétences. On peut euh, dire sans, euh, sans erreur possible que l'obtention de ces certifications va conforter mmh. les chances de réussite des projets au, au travers des critères que tu as positionnés. Alors. En conclusion, on peut se poser la question de quelle, euh, quelle certification mettre en place. Alors, nous, on a un slogan, nous vous le certifions aujourd'hui, certifiez-vous et certifiez vos chefs de projet. C'est une bonne pratique pour nous. Alors, Xavier... Encore faut-il choisir la bonne. Alors, quelles sont les recommandations que tu ferais pour choisir la bonne certification Alors, le choix ne sera pas facile parce qu'elle présente toutes des avantages et des inconvénients. J'ai retenu quatre points. D'une part, de la pertinence par rapport à la nature de vos projets, par rapport à la taille des projets qui sont menés. D'autre part, une certification qui est connue, connue et qui est de la valeur pour vos clients, vos partenaires et dans tout votre environnement, dans tout l'environnement du chef de projet. Une certification dont la préparation sera compatible avec l'activité du chef de projet. Euh, il y a en fait la charge de travail euh, des différentes certifications est assez différente. Dans certains cas, il y a des dossiers de candidature à présenter, euh, dans d'autres cas des mémoires, dans d'autres cas des tests euh, à passer. Donc une charge compatible. Et enfin, une certification qui soit adaptée à la seniorité euh, des chefs de projet, euh, du fait de les exigences ou de la complexité des projets sur lesquels ils sont amenés à travailler. Eh bien, bah, choisissez la bonne certification. N'hésitez pas à nous solliciter pour euh, vous aider dans, euh, dans ces choix. Alors, je voudrais vous repréciser euh, le partenariat euh, de Ségos avec le PMI. Il s'agit bien aujourd'hui d'un partenariat avec euh, le PMI euh, euh, France et non pas Île-de-France, comme je l'avais positionné, qui n'existe plus. Alors, euh, bah Xavier et moi, nous vous remercions de votre participation Merci. à cette conférence. Euh, nous répondrons à vos questions par mail, certaines auxquelles nous n'avons pas répondu encore. Euh, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous quelques-unes de nos fortes convictions en termes de management projet pendant ces, euh, ces quatre web corners. Euh, pour la suite, je vous invite à vous connecter au blog euh, SEGOS pour continuer euh, les échanges euh, avec nous. Merci de prendre quelques minutes avant de vous déconnecter pour euh, vous donner, une, euh, nous donner votre avis sur cette séquence. Eh bien, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci.